Ciao a tutti, c'est Nick Caraway. j'ai la chance d'être pendant deux semaines en Toscane, donc j'ai pris plein d'auteurs italiens avec moi, plein d'autrices d'ailleurs italiennes. Euh, ben, on va faire un petit point lecture, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de lire pendant deux semaines et on va voir ce que j'ai réussi à lire et mes impressions. C'est maintenant Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour euh, la Toscane Donc, euh, j'ai pris huit euh, livres, 8 auteurs, autrices. Euh, alors, à chaque fois, je vais prononcer les noms avec un fort accent italien, euh, bah parce que maintenant, à force de les lire, et puis j'ai commencé à essayer un petit peu euh, parlo un po Italiano, donc euh, j'utilise un petit peu mon, mon accent bah pour me la raconter aussi, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris euh, J'ai pris un grand classique, le guépard Giuseppe Tomasi di Lampedusa, je vous avais prévenu, hein, l'accent. Euh, ensuite, j'ai pris un Polar. Andrea Camilleri, la voix du violon. Qu'est-ce que j'ai pris Ah bah oui, on ne peut pas partir en Italie sans prendre un Elena Ferrante, les jours de mon abandon. Ensuite, ah, j'ai embarqué ça. Ce sera peut-être euh, plus le dernier que je vais essayer si j'ai vraiment j'ai le temps. Susanna Tamaro, va où ton cœur te porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre Milena Agus, Mal de Pierre, ça ça se passe en Sardaigne. Donc c'est pas du tout là où je suis. <rire> euh, ah, il y en a un que je sens bien. Silvia Avallone, la vie parfaite. Et enfin, qu'est-ce que j'ai là Alessandro Barico, la jeune épouse. On va voir ça. J'espère avoir le temps de tout lire. Alors ici, je commence par une déception, Andrea Camilleri, On m'en avait parlé vraiment euh, comme d'un chouette euh, auteur de romans policiers. Euh, les enquêtes de, du commissaire Montalbano sont vraiment bien. C'est un peu un style à la maigrée. Euh, C'est quelque chose d'assez euh, simple, mais euh, euh, bien, bien ficelé tout ça. C'est pas ça le problème. Non, moi le problème, ça a été le style. C'est traduit du sicilien, d'un parler sicilien. Et... Ben, par exemple, le commissaire Montalbano, quand il passe à table, il n'a pas de l'appétit, il a du pétit. Euh, il ne va pas penser, il va pincer. Il y a beaucoup de mots comme ça qui ont totalement pollué ma, ma lecture, ça m'a vraiment embêté. Donc je, pense pas, je ne pense pas non, euh, relire un jour un commissaire Montalbano. En plus, il y a quelques éléments dans l'histoire où on, on tient pour acquis euh, de, de connaître les... Les, les histoires d'avant, donc il y a des petits, des petits événements dans sa vie de tous les jours qui ne sont pas tellement expliqués, il y a quelques maladresses du type bah, il y a, à cette époque-là, il n'y a pas l'euro, il n'y a, le, euh, a pas les téléphones portables ou très peu donc euh, il, y a, il y a un tas de choses comme ça qui, dont la traduction a totalement vieilli peut-être que ça se bonifiera avec une autre traduction, j'en sais rien mais en tout cas, moi, je voilà, je sais pas celui que je vous conseillerais alors, le roman suivant, c'est un roman de Milena Agus, Mal de Pierre, en italien Mal di Pietre. Euh, bon, euh, je suis un peu mitigé, c'est une lecture laborieuse euh, avec un final qui euh, rachète l'ensemble du livre. Donc, je vais certainement relire des Milena Agus, euh, ça se lit assez, assez vite. Là, c'est un bouquin qui fait 150 pages, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, 130. Euh, donc c'est vite plus, c'est assez bien fait quand même. Euh, là, c'est l'histoire d'une jeune sarde qui essaye de, de connaître un peu plus, de comprendre un peu plus euh, d'où elle vient par rapport à, à sa mère, notamment les, les rapports par rapport à, à sa mère. C'est correct. Alors, ce matin, je me suis levé bientôt. Il est quelque chose comme 7h du matin. Ça fait une demi-heure que je suis levé. Je peux pas m'empêcher tous les matins en Toscane d'aller voir la nature parce qu'il y a des daims qui passent là il y en a encore un peu derrière moi on ne peut pas les voir ils sont cachés derrière les arbres mais c'est plein de c'est plein de ces bestioles c'est fascinant euh, puis ben du coup comme je vous parle un petit peu de la nature les daims et tout ça euh, je voulais aussi vous parler de d'un de mes coups de cœur de lecture, euh, je l'ai pas avec. C'est il est, il est dans une chambre en ce moment. C'est une amie qui est en train de le, de le lire là. C'est pour euh, encore hier soir. C'est Alessandro Balico, La jeune épouse. C'est un conte philosophique. C'est un bouquin, mais absolument sublime, écrit très très précisément. J'avais déjà eu la chance de lire soi de cet auteur là qui avait été écrit directement en français, quand je vois la qualité qu'il qu fait en écrivant directement en français ou alors en écrivant en italien, je me dis ce type est un génie, il faut absolument que vous le lisiez. Euh, J'ai pas grand chose à, à rajouter sur ce sur ce bouquin, c'est un bouquin d'une sensualité profonde. Et je vous invite vraiment à lire ce livre d'Alessandro Barrico. Et sinon, bah, à venir en Toscane, parce que c'est une région sublime. Le bouquin suivant, Elena Ferrante, Les jours de mon abandon. Alors, celui-là, bien écrit. Euh, le souci, c'est qu'il n'est pas trop un bouquin d'ambiance. J'avais embarqué beaucoup de bouquins Itali euh, d'auteurs italiens pour dire d'en de, de, apprendre plus sur le pays, d'être vraiment dans, dans une ambiance particulière. Celui-là pourrait se passer dans d'autres endroits. Euh, se, ça ne ferait pas de, de différence. Euh, Elena Ferrante. Euh, rien à faire, elle n'a toujours aucune sympathie pour ces personnages. Euh, là, c'est l'histoire d'une femme qui est abandonnée, et puis elle explique ses premiers jours, euh, ses premiers mois, euh, toutes ses désillusions. C'est un bouquin extrêmement sombre. Il y a des moments où ça m'a fait penser à « Esprit d'hiver » de Laura Kashishk. Euh, euh, mais sans, le, sans, le, sans cette conclusion vraiment magistrale de « Esprit d'hiver », euh, là il n'y a pas réellement de conclusion d'ailleurs la fin est un petit peu gâchée j'ai trouvé euh, elle est un petit peu bâclée, euh, écrite vite fait euh, bon euh, c'est toujours un plaisir de, de lire Elena Ferrante mais euh, euh, euh, on, on peut le lire à n'importe quel moment c'est même pas du tout un bouquin d'été, une lecture d'été euh, je ne conseillerais pas ça, vous savez, il faut être un petit peu méfiant, comme quand on lit un Olivier Adam, euh, il ne faut pas déjà avoir le moral <rire> dans les chaussettes euh, pour s'embarquer dans ce bouquin-là. Euh, donc euh, voilà, un, un roman très triste, euh, très poignant, euh, un bon bouquin, je répète, euh, mais à lire quand on est prêt moralement. Le dernier conseil que je vais vous donner en lecture, je l'ai gardé pour la fin, c'est le Sylvia Avalone, La vie parfaite. C'est vraiment le coup de cœur pour moi, surtout cet été. J'ai vraiment adoré ce bouquin, c'est l'histoire d'une jeune fille au, déma au démarrage. C'est une jeune fille qui va coucher dans un hôpital, on comprend très vite que... Euh, c'est une situation un peu compliquée euh, pour elle, et ça va être ensuite toute une galerie de portraits, avec plein de gens qui tournent autour. Euh, donc euh, sa famille, euh, le garçon euh, qui a eu l'enfant avec elle, euh, des gens qui n'arrivent pas à avoir un enfant, euh, le, le, le prof d'un copain de classe, etc. C'est etc. un superbe bouquin, c'est vraiment un gros bouquin d'ambiance que je, je, vraiment, je conseille ardemment euh, pour l'été. C'est euh, contrairement à Elena Ferrante, euh, euh, beaucoup plus... Ah, ça c'est l'orage. Euh, il y en a souvent en Toscane. Euh, contrairement à Elena Ferrante qui n'a aucune euh, empathie pour ces personnages-là, les personnages font un tas d'erreurs, euh, ont, ont des comportements parfois exécrables et en même temps, on arrive tellement à les, à les comprendre parfois, on arrive parfois à leur donner raison, on arrive parfois à leur trouver des excuses... C'est vraiment un, un, un bouquin, mais vraiment fabuleux. Je vous conseille vraiment, vraiment, de... Voilà, oh il y a des temps ici. Je vous conseille ardemment de, de prendre euh, voilà, le, la vie parfaite, Silvia Vallone, euh, pour euh, voilà pour l'été prochain. Bon, voilà, ça, les vacances, ça se termine. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Euh, ce que je retiendrai de ce séjour en Italie, d'abord au niveau des lectures, bah, c'est les deux coups de cœur que j'ai eu le Silvia Vallone, la vie parfaite et le, la jeune épouse de Alessandro euh, Barrico et sinon eh bien, je peux retenir surtout l'accueil des gens les Toscans sont vraiment super patients, super gentils avec les touristes euh, c'est aussi une très très belle région avec des paysages magnifiques un climat qui est idéal il fait chaud et dès qu'il fait trop chaud, il y a un orage qui tombe, qui passe pendant une heure et qui vous nettoie l'atmosphère. C'est reparti après pour plusieurs jours. C'est vraiment ça, c'est génial. Une superbe ville à absolument voir. Il y a évidemment Florence, Firenze, mais surtout Siena. Allez surtout à Siena. C'est touristique, mais pas trop, contrairement à Florence. Et sinon, leur charcuterie, leur leur fromage. D'habitude, je n'aime pas le fromage, mais là, je me suis mis à manger du pecorino. Donc, euh, c'est dire l'exploit qu'ils ont réussi. Euh, voilà. Euh, eh bien, écoutez, euh, si vous avez euh, des petits conseils de lecture italienne à me faire, vous me les laissez dans les commentaires ci-dessous. Euh, vous pouvez également me laisser des, euh, des petits euh, conseils euh, ou alors des, des, des choses que vous avez aimées si vous êtes allé en Italie. Vous me laissez des destinations dans les commentaires également. Euh, des conseils de, de voyage, des conseils de lecture, vous n'hésitez pas, et puis surtout, bah, comme d'habitude, vous poussotez, euh, ça me fera très plaisir. Euh, voilà, sinon, bah, je parlerai encore à l'occasion euh, de, de, si j'ai la chance de faire euh, euh, d'autres voyages, de rassembler comme ça des, des petits points à lecture avec des auteurs en particulier. Allez, à bientôt, et puis attention, on n'est pas là pour déconner. Hein. Ciao